Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir en quelques minutes comment jouer à Canva, un petit jeu, ce qu'on appelle un filler, basé sur du set collection. Je suis là sur le mode officiel tabletop simulator de l'éditeur, retour euh, to Infamy, qui a fait sa spécialité des fillers justement, avec des jeux assez connus comme par exemple Crypt. Ici, nulle question de crypte. Par contre, puisque nous allons devoir peindre des tableaux, en l'occurrence 3, les plus beaux possibles, les présenter à un jury qui nous attribuera donc des points. Jetons tout d'abord un œil à ce qui se trouve sur la table. Chaque joueur dispose de trois canevas, trois chevalets. Certaines versions du jeu proposent des petits chevalets en bois pour exposer ses œuvres. Donc, ces trois cartes représentent finalement ou représenteront vos trois œuvres terminées qui seront soumises à l'avis des juges. Vous possédez également quatre tokens inspiration. Ces tokens, on va en parler très très vite, ils sont très importants. Et le mode Tabletop Simulator vous propose deux cartes ici pour faire des essais, des assemblages avant de présenter vos œuvres terminées. Au-dessus, nous allons trouver le plateau principal qui nous propose deux choses. D'abord la rivière avec les cartes d'art, ça représente un petit peu, si vous voulez, l'inspiration collective. C'est là que vous allez chercher des éléments de votre tableau afin d'assembler vos œuvres terminées. Au-dessus de celle-ci, 4 cartes score et ça va représenter, si vous voulez, les goûts ou bien les critères d'évaluation du jury. Euh, on va y revenir aussi, bien sûr, puisque c'est là le nerf de la guerre et ce qui va changer à chaque partie. Vos tableaux seront notés selon des critères bien particuliers. Euh, chaque critère vous rapporte donc des rubans qui vous permettront de marquer le plus grand score, de réaliser le plus grand score à la fin de la partie. Durant votre tour, vous devez choisir une action parmi les deux possibles. La première action, la plus simple, c'est de prendre une carte d'art dans votre main. Attention cependant, il existe une petite règle concernant la façon dont vous prenez ces cartes. La première carte, disons ici qu'il s'agit euh, du bait, donc de l'appât, vous pouvez la prendre absolument librement. Si elle m'intéresse, je la prends, je la mets dans ma main et je passe mon tour. Par contre, si je suis intéressé par extrême, par improbable, par euh, graceful, gracieux, je vais devoir aller poser des tokens d'inspiration sur toutes les cartes précédentes, celles que je veux. Je vous donne un exemple, je veux absolument improbable. Je dois mettre un token ici, un token ici, et je peux prendre cette carte dans ma main. Alors il n'y a pas de, de main dans ce, dans ce mode, donc je le pose simplement là, mais normalement évidemment cette carte va dans votre main, sachant que de toute façon les cartes sont transparentes, donc il n'y a pas grand intérêt à cacher ces cartes. Mon tour est maintenant terminé, je remplis la rivière, et c'est mon adversaire qui va jouer, sachant que lui, si la pas lui convient parfaitement, ou qu'il est un peu à court de jetons inspiration, il peut prendre la paix. Et en plus de la carte, il récupère mon jeton. Vous voyez donc qu'il y a une petite partie de gestion de ressources quelque part. Puisque si je continue sur ma lancée, que je veux absolument la curiosité, je vais devoir poser deux jetons d'inspiration. Et non seulement mon adversaire, dans tous les cas, peut très bien prendre cette carte, récupérer deux jetons, et donc se permettre un choix beaucoup plus large de cartes sur les tours qui suivent. Mais moi, sur mon prochain tour, n'ayant plus de jetons inspiration, je sais que je suis condamné à prendre la première carte de la rivière puisque les autres me seront de fait inaccessibles. J'avance un petit peu dans la partie sans forcément suivre les règles, uniquement pour vous montrer ce qui se passe quand on a quelques cartes en main. Je vais me redonner quelques tokens pour le principe. Allez, disons que je suis allé chercher cette carte. Mon adversaire a pris celle-ci. Je fais euh... un petit transfert de tokens juste pour les exemples suivants. Voilà, je suis donc à mon tour, j'ai 4 cartes en main et je me dis, très bien, euh, j'ai ce qu'il me faut, je souhaite créer ma première œuvre d'art. Assembler une œuvre, donc c'est la deuxième action possible d'un tour, sachant que vous devez toujours en choisir une, hein, vous ne pouvez pas piocher puis créer dans le même tour. Assembler une œuvre donc, ça consiste à mettre trois cartes ensemble, dans l'ordre que vous le souhaitez, pour former un tableau. Voilà, j'ai assemblé ma première œuvre en trichant outrageusement et en prenant les cartes de mon adversaire. Mais le principe, c'est aussi d'essayer de faire un, un tableau qui fonctionne et qui marque des points pour que vous compreniez le principe. Donc ne vous fiez pas à tous ces échanges de cartes que j'ai pu faire, qui sont absolument illicites. J'ai donc mon premier tableau, tableau. j'ai assemblé trois cartes. On voit que euh, j'ai un titre, Curiosité extrême. Alors ça n'a pas d'incidence sur le jeu, mais c'est assez marrant parce que souvent ça colle plutôt bien aux images et ça donne des tableaux plutôt improbables. Une fois que j'ai assemblé mon premier tableau, ou même les suivants, avant de passer mon tour à, la, à mon adversaire, je vais tout de suite le faire évaluer par les juges. Je vais l'emmener pour simplifier euh, l'explication, mais normalement bien sûr il reste sur votre chevalet. Alors on voit que dans cette partie, je vais être noté pour mon style, c'est à dire que pour chaque lot de trois textures sur mon œuvre, je vais gagner un ruban. Ici malheureusement je n'ai qu'une euh, qu icône texture, je n'aurai donc pas de ruban rouge. Je suis aussi noté sur la variété de mon tableau, c'est-à-dire que je vais récupérer un ruban pour chaque groupe de 4 icônes comme ceci sur mon tableau. Et là, on voit que 1, 2, 3, 4, je gagne un ruban vert. Je suis ensuite évalué sur la répétition. Malheureusement, je n'ai pas de, euh, icônes de forme, de triangle, donc je ne gagnerai pas de ruban bleu. Et sur la composition générale, c'est-à-dire si les 5 rubans de couleur contiennent une ou plus, là par contre c'est bon également, donc je gagne un ruban violet. Ça n'est pas trop mal. Je prends donc mon ruban vert qui va ici, mon ruban violet, mais ce n'est pas tout. Puisqu'on voit que sur ma carte, je vois que je gagne un ruban gris par logo triangle, logo de forme, et un autre ruban par euh, icône de teinte. Donc j'ai deux icônes de teinte, une icône de forme, je gagne donc trois rubans gris. Et ça c'est parfois ce qui peut faire la différence sur le scoring final, c'est une façon assez simple de gagner des points bonus. Mon tour est maintenant terminé et je passe à mon adversaire. J'ajoute une règle supplémentaire qui est très très très importante. Vous ne pouvez pas vous défausser de vos cartes et votre main est limitée à cinq cartes. Ce qui veut dire que si vous temporisez trop pour essayer d'avoir la meilleure combinaison possible, votre tour commence alors que vous avez 5 cartes en main, vous ne pouvez pas en reprendre une dans la rivière, vous êtes obligé de composer un tableau avec ce que vous avez. Composer un tableau, ce sera toujours assembler 3 cartes, ni plus ni moins. Une fois que vous avez composé vos 3 œuvres, votre partie s'arrête là. Généralement, je vous rassure, tous les joueurs finissent plus ou moins en même temps, puisque sachant qu'on est capé en nombre de cartes, à un moment tout le monde est obligé de créer son tableau. Vous terminez donc la partie. Vos adversaires vont continuer à jouer jusqu'à ce que eux aussi aient trois œuvres à présenter et à faire juger. Arrivé à ce stade, on fera le décompte des points finaux. Ce décompte-là, il est très simple. On voit sur la carte que chaque ruban aura plus ou moins de valeur selon la difficulté à réaliser euh, les attributs qui sont demandés. Euh, chaque ruban violet, à la fin de la partie, va me rapporter, vous voyez, assez peu de points. Si j'en ai un, je, gagne, je ne gagnerai qu'un point. Si j'en ai deux, trois points. Et si j'en ai 3, par contre, ça peut commencer à payer. Ça me donnera 9 points, mais ça veut dire que tous mes tableaux doivent avoir toutes les icônes remplies. Ce n'est pas forcément évident. Vous avez vu comme les icônes peuvent se chevaucher ou parfois laisser malheureusement des emplacements vides. Ici, on n'a que du vert et du bleu, par exemple. Donc, euh, bah, les empiler n'a par exemple aucun intérêt. Par contre, il y a euh, des attributs qui payent beaucoup plus. On voit par exemple style et variété. Un seul ruban va rapporter 4 points. Et après, ça va vraiment crescendo. Celui-ci me paraît difficile à faire. La variété, par contre, c'est assez facile à atteindre en faisant attention à ce qu'on pioche et en étant assez économe sur ces tokens d'inspiration. J'en ai terminé, vous voyez Canva, c'est un jeu qui est assez simple à jouer, assez simple à expliquer, mais qui a tout de même une forme de profondeur et de stratégie dans la gestion de vos ressources et surtout de votre main de cartes, puisque piocher des cartes par défaut ne fera que vous encombrer et à un moment vous allez finir par être obligé de créer un tableau avec des cartes dont vous ne voulez pas ou qui rapportent assez peu. C'est un jeu qui est très plaisant, qui se joue vraiment vraiment rapidement, il n'y a pas de temps mort, et parfois le scoring peut réserver des surprises, donc c'est un jeu que personnellement je vous recommande. J'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite de belles parties, et je vous dis à très bientôt